questions-réponses, mais on a un peu euh, de temps pour les déclarations de dé députés, du côté du gouvernement, le député de Mississauga-Malton. Merci. Le 21 février, c'est la journée internationale euh, de la langue maternelle. Et ma langue maternelle, c'est le Punjabi. C'est ce qui est la langue maternelle de presque 400 000 résidents euh, ontariens l'Association des arts du de Punjab et d'autres organismes qui ont travaillé sans relâche depuis 31 ans pour promouvoir la langue Punjab et sa culture en ayant des cours de conversation, en répondant aux problèmes communautaires et d'autres préoccupations par la danse et la musique. Madame la, la Présidente, l'art rassemble les gens et on, avec cela, on peut maintenir la euh, multiplicité culturelle du Canada et on défend des organismes d'art. En 2022, cette, euh, on a eu sept scripts qui ont été créés, des ateliers, et il y a eu des événements en Punjabi qui ont été faits. Et on a eu des célébrations en Punjabi avec beaucoup de gens, avec beaucoup de jeunes en particulier. Et euh, merci aux, aux bénévoles, au conseil d'administration de cette association. Vous nous rendez fiers. L'association, meilleurs voeux, sont en grand esprit. Merci, Madame la Présidente. Déclaration du député de Meskine James Bay. La période du carnival d'hiver est là. Aujourd'hui, j'aimerais souligner certaines des activités qui vont avoir lieu dans ma circonscription, de Hearst et à Smooth Rock Falls. Commençons aussitôt qu'aujourd'hui, pour nommer certaines activités, on va avoir du ski de nuit à Moonbeam Ski Hill, à Deber Bingo, un casino et à Moonbeam et d'autres événements sociaux au club de Curling the Smooth Falls, et on va voir du patinage public. Il y aura beaucoup d'activités pour les familles et les enfants, comme des films à grand écran, tournois hockey, compétition de hockey, de, compétitions de descente à 15, deux concerts au centre de loisirs, et un rallye de ski -dou. Je ne peux pas nommer tous les événements, mais j'encourage les résidents à voir le calendrier du carnaval préparé par les municipalités sur Facebook. Il y a quelque chose à faire pour tout le monde. J'aimerais souhaiter tout le monde beaucoup d'amusement et un carnaval d'hiver. D'hiver et le congé de mars qui arrive à grands pas, et nos communautés n'ont rien laissé à leur épreuve. Je vous invite tous à regarder au calendrier préparé par les municipalités sur Facebook pour ne rien manquer. J'aimerais souhaiter à tous, le, les, à tous les résidents beaucoup de plaisir lors de cette période de carnaval et bon congé d'hiver. Déclaration de député. Le député de Scarborough-Agencourt. Madame la Présidente, merci. Cette année, c'est le centième anniversaire de la Loi sur l'immigration chinoise de 1923, qui est connue comme la Loi d'exclusion chinoise. Cette loi a banni les immigrants chinois pendant 24 années. Cette exclusion a séparé des familles peut-être euh, presque un quart de, de, de siècle. Pour commémorer l'anniversaire et pour rendre hommage aux, euh, aux immigrants, la Fondation canadienne, le Musée Munk, le Conseil scolaire de York, avec des chercheurs à l'Université de Toronto, ont créé une ex exposition pour la grande région de Toronto on va avoir des événements de commémoration comme des concerts, planter des arbres euh, et aussi des spectacles culturels. Le lancement sera mardi le 21 mars qui est le, jour, le Journée internationale euh, des Nations Unies pour la discrimination et euh, pour l'élimination de la discrimination raciale. L'intention de ces activités, c'est d'apporter euh, une fermeture à ce traitement injuste, comme euh, un des organisateurs a dit. De plus, il veut demander aux Canadiens de se donner les mains pour que nos pays euh, soient plus harmonieux, euh, plus inclusifs et respectueux les uns des autres, et de sensibiliser les générations futures aux conséquences dévastatrices de l'oppression des immigrants chinois qui sont arrivés en début, au début ont contribué à bâtir le Canada, qui est le meilleur pays au monde. Beaucoup de descendants de la taxe sur la tête et de la loi sur l'exclusion résident en Ontario. C'est en obligation de faire la fermeture et de guérir les descendants. J'aimerais prendre l'occasion de remercier les anciens juges de, de citoyenneté, Nancy, qui a beaucoup travaillé dans ce dossier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Niagara-Sand. Merci. L'hôpital Welland est un hôpital à plein service qui sert une grande région dans la région du Niagara qui n'existerait pas sans le soutien de notre communauté. En 1945, l'auxiliaire de l'hôpital Welland a fait des levées de fonds pour la construction. Ils continuent à faire du travail. Ils ont levé 750 000 dollars pour euh, faire la rénovation des soins intensifs. Beaucoup d'organismes communautaires, comme la Société culturelle hongroise, ont vu le besoin d'avoir euh, cet hôpital et ont contribué. Malheureusement, Santé Niagara a confirmé que les services à l'hôpital Welland seront réduits. À partir du 27 février, des services de chirurgie d'urgence à Welland seront réduits le soir et les fins de semaine. Les familles à Welland, Coburn, euh, euh, veulent que cet hôpital ait euh, euh, qui ont besoin d'une euh, opération doivent attendre. Les médecins et les infirmières à l'hôpital nous ont dit que ça va créer des situations dangereuses pour les patients. Ça va donner des mauvais résultats et des décès qui ne sont pas nécessaires. En avril 2022, ce gouvernement, cette Chambre a adopté ma motion de maintenir des services à euh, Welland pour assurer qu'il y a des services adéquats pendant la région du Niagara. Je hâte de travailler avec la ministre pour assurer que le gouvernement euh, suit son engagement de maintenir ces services très importants. Merci. Déclaration de député. La députée d'Ajax. Merci. Je prends la parole pour dire que c'est un honneur de représenter euh, les, la population des Ajax. Euh, février c'est le mois de l'histoire des Noirs. Où on célèbre l'excellence des Noirs. Et plus tôt ce matin, j'étais très honoré de participer au, à l'événement de Mois de l'histoire des Noirs à Durham, où il y a une exposition à, à, à, à la galerie d'art. À chaque fois, cet événement euh, donne un prix au nom de Nelson Mandela. Et euh, le prix Madiba été donné à Damon Brown, qui est né avec pétinose rétinite, une maladie des yeux qui touche euh, la vision périphérique et d'autres. Adam a vécu vraiment euh, une vie excellente plus en dépit de ses défis et il a demandé au public de me joindre pour qu'on puisse rejoindre le député fédéral pour encourager le gouvernement à financer le traitement qui aiderait des hommes, femmes et enfants qui ont cette maladie pour qu'ils ne deviennent pas aveugles. Presque trois ans plus tard, 450 000 lumières et 50 000 lettres envoyées au gouvernement. La thérapie la Gene Therapy a été acceptée. Je veux remercier Edmund de sa défense et son leadership en rendre la vie meilleure pour des milliers d'Ontariens et Ontariennes. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant de célébrer et souvenir comment les gens noirs ont contribué et façonné la culture, l'économie et la société ontarienne. Merci, déclaration de député. La députée de Parent. Merci, Monsieur le Président. Comme vous savez, l'Ontario a 1,5 million de résidents qui n'ont pas accès aux soins primaires. Ils n'ont pas de médecins de famille, pas d'infirmières fa praticiennes. Dans ma circonscription, c'est presque 30 000 personnes qui n'ont pas accès. Dans une partie qui s'appelle la Vallée. Il y a trois médecins qui ont pris la retraite l'année dernière, et malheureusement, il y a deux semaines, il y a aujourd'hui un médecin très aimé, le docteur McAllister, est décédé tout de, soudainement en laissant derrière deux milliers de patients de plus. Et il n'y a pas de médecin euh, de remplacement de médecin en, en vue. On a des solutions. On a des infirmières praticiennes qui sont prêtes à prendre ces patients orphelins. Et on a besoin de la signature du ministre. Euh, Carol, la veuve du docteur McAllister, a demandé si on pourrait avoir une infirmière praticienne pour les pratiques pour les patients de son mari. Il a demandé à plusieurs reprises de 230 000 pas des millions, 230 000 pour la réception, pour les travailleurs sociaux. Ils vont pouvoir donner des soins primaires à plusieurs patients avec des rendez-vous du de même jour, après les heures, donner de la santé mentale. Une clinique d'infirmières praticiennes de Sudbury a présenté. On pourrait, dans une semaine, changer la vie de milliers de personnes en leur donnant accès aux soins primaires. On pourrait appuyer les patients orphelins de Dr. McAllister. Madame la ministre, est-ce qu'il faut signer les gens de Capriole? Ils ont signé, ils ont demandé, est-ce que vous allez le faire, le faire, Madame la ministre? Merci. Déclaration de député. Le député de Hastings, Lennox et Edmonton. Merci, Monsieur le Président. Dimanche dernier, j'ai été à un événement incroyable. J'ai été invité à lancer le jeu à une partie de hockey. Dans plusieurs rôles, pendant uh, ma carrière politique municipale et en tant que député, j'ai pu uh, laisser uh, la, le disque pour commencer. Mais l'équipe euh, euh, a décidé que ce jeu est euh, un message culturel aussi. Ils ont reconnu que beaucoup de nos hockey euh, c'est quelque chose canadien. Euh, si on est euh, patient ou pas, tout que quelqu'un euh, partage, c'est un niveau de passion et de connaissance pour le hockey. Un autre élément, c'est le fait que on, quand on découvre, a découvert, les tombes anonymes des premières nations des Enfants. En tant que pays, on n'a pas donné une bonne éducation, sensibilisation culturelle d'impact dévastateur de l'imposition du système euh, des pensionnats euh, et, et pour plusieurs euh, générations et de l'impact de ce chapitre noir de notre histoire. J'étais content de voir de les efforts en utilisant l'OK pour toucher toutes les cultures au Canada. Et dans ma région de l'Est de l'Ontario, c'est très approprié et ça devrait être très efficace. Je veux remercier les Ducks de Wellington et les participants et le public qui était là. J'espère qu'ils ont apprécier la partie et vont prendre du temps pour apprendre la vérité. Il faut reconnaître le passé pour bâtir un meilleur avenir pour toutes les Autochtones et tous les Canadiens et Canadiennes. Merci, Migwitch. Merci, déclaration de député, du député de Merci, Monsieur le Président. Cette semaine, le gouvernement a déposé un projet de loi pour que les services de chirurgie diagnostique soient faits en dehors des hôpitaux. Cette si, si si stratégie si un lucrative, pourrait aider, mais ce n'est pas ça. C'est les gens qui sont très importants pour le réseau de santé et le projet de loi 124 a fait causer toute une érosion. On a poussé, ce projet de loi a poussé beaucoup de travailleurs en dehors du domaine, et des agences qui ont peu de surveillance ont pris ces, euh, ces travailleurs-là. Et on sait que des agences à but lucratif ont fait beaucoup de profits ont mélangé. et c'est pourquoi je vais déposer un projet de loi de député, s'y adopté Ferait, euh, donnerait un permis euh, et euh, une réglementation aux agences de travail temporaire en soins infirmiers. Euh, donc euh, ces agences, suite à mon projet de loi, devraient demander un permis qui pourrait être évoqué. Et, et qui empêcherait euh, l'arnaque des prix, on aurait plus de transparence et on aurait une interdiction de prix euh, faramineux. C'est un projet de loi qui est juste, qui prend les pratiques exemplaires du gouvernement. Ça va donner les mêmes euh, chances à tout le monde, les mêmes euh, règles, et, et on va arrêter les profits faramineux dans ce domaine. Merci. Merci. Déclaration de député. Le député de Bruce gray -Onsan. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, les collègues. J'ai grand plaisir de vous parler de quelque chose qui a eu lieu récemment à Bruce gray dans à Bruce, Grey Bruce. Vous attendez à vous parler de la journée de la marmotte le 2 février. C'était euh, euh, un matin incroyable à Wyrton. Euh, le feu d'artifice est où a été très éloquent et a communiqué sa prévision. Il a dit qu'on aurait un printemps précoce cette année, comme peut-être vous l'avez entendu. Mais non, l'école. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose qui est encore mieux que Wyertonville. C'est une nouvelle école à Markle. Le 7 février, j'étais très enthousiasmé de annoncer que le conseil scolaire Blue Water uh, va pouvoir... Uh, remplacer l'école élémentaire de à Markdale à un investissement de 50 millions de dollars, 6,9 millions de dollars. La nouvelle école sera un outil incroyable. 238 euh, nouvelles places pour enfants, pour étudiants, des services de garde à l'enfance et un centre euh, pour les familles. Merci au ministre Ledge de votre soutien constant. Vous étiez là dès le début pour aider cette école à Markdale. Merci à la ministre du Leadership et dans les pro programmes d'infrastructure. Merci, Bill Walker à, à l'appui depuis des années. Merci, Wharton Wheel, et merci à ce gouvernement de votre soutien à Markdale. Merci. Déclaration de député député doakville north Burlington. Merci, Monsieur le Président. Je suis là ici je veux reconnaître que ça fait une année depuis l'horrible invasion de l'Ukraine. En tant que nation, il faut qu'on continue à appuyer les Ukrainiens et Ukrainiennes qui ont des difficultés avec la, et qui veulent avoir de la paix et de la démocratie. Ils ont démontré beaucoup de courage et de résilience, euh, même s'ils ont eu des défis inimaginables. Je suis debout aujourd'hui pour leur rendre hommage et des milliers de personnes qui ont perdu leur vie et leurs proches avec cette... Euh, cette ce, ce, cette, ces actes euh, égoïstes de terrorisme. Euh, moi, dans ma circonscription j'ai entendu des histoires incroyables de familles déplacées et euh, des, euh, des réfugiés. Euh, moi, euh, je suis touché, mais je suis aussi touché par l'esprit. À la célébration de Noël pour les familles à l'église Saint-Baptême, euh, le, le père m'a dit qu'en Ontario, on a donné de la sécurité de la communauté aux gens qui se sont échappés des horreurs de la guerre en Ukraine. Je suis fier de ce qu'on a fait en accueillant des réfugiés, en leur donnant des soins de santé, du logement d'urgence, l'éducation et d'autres aides comme des soutiens de santé mentale. On va toujours continuer à appuyer la population ukrainienne. On va leur donner toujours les le soutien dont ils ont besoin pour rebâtir leur vie. Nous sommes avec l'Ukraine. Et que n'oublions jamais que la liberté et la dignité de tout être humain, c'est un droit fondamental qu'il faut protéger à tous les coups. Slava Ukraine.